Je vais à l'école avec mon sac de Wings T'as vu, j'ai un sac de Wings Et alors oh Et non, j'ai un sac de Wings